Je suis niveau 7 avec Chroma. Moi je suis niveau 3. Mais euh, j'ai beaucoup tué. De toute façon c'est bon, c'est Anaïs qui va faire le travail. Hein oui voilà <rire> J'ai un lance-fléchette, ça leur fait hey, pas te des coups C'est pas que tu te prends des coups, c'est que c'est l'hiver. Regarde, oh, t'as deux dragons avec toi. Dragons. Et nous, des, dragons. Oh, des dragons Oui. C'est nous C'est des dragons Des dragons Oui. On a pas une tête de dragon, peut-être. Je regarde pas vos têtes. Regarde, je peux faire un souffle glacé. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Voilà. Et du coup, comme tu es nul en défense, là, bah, je meurs. Tu suis un soit t'as l'impression que tu mets les salles côte à côte un peu n'importe quoi. On est légèrement comment. dans un labyrinthe. On n'est pas dans un labyrinthe, c'est un vaisseau. Mais déjà que je me perds C'est écrasé quand tu te perds dans ton vaisseau il n'y a que trois portes hein donc dont deux que tu, tu peux pas ouvrir donc ça va c'est plus ça tu peux pas ouvrir oh 3 unifiers les uns à côté des autres ils sont à côté et toi pas... Est-ce que j'aurais droit à mon pouvoir niveau 3 s'il vous plaît Parce que lui au moins il est déporté Harry Mon pouvoir niveau 1 par contre j'ai l'impression que c'est un petit peu une blague. Je ne glisse pas. Whoops well Et le titre de Dumbledore. Ah coups. oui c'est ça mon pouvoir, c'est vrai il des choses quand j'appuie sur la touche. Merde, vous avez perdu déjà. Mais oui. Et C'est normal, chacun prend un point. Donc euh, si ah. t'es pas à côté de nous, c'est très bien. Eh ben c'est calme. Oui, je trouve c'est très calme. Il va mettre coincé pas. dans un coup. Ouais non mais arrête, ils sont trois chez toi. D'habitude quand c'est pas calme, ils sont à 15. Hein. Ça arrive souvent. Ils sont tous coincés, regarde Ils sont coincés au début, tu m'étonnes quand on est tranquille. Regarde où ils sont. Quelle bande de blaireaux. Faut vraiment aller les chercher. Il des ennemis qui font... Pourquoi tu pétilles c'est rouge et orange, il y a des flammes. C'est bleu et c'est de l'électricité madame. C'est pas de l'électricité, c'est de l'électricité madame. Ouais, j'hésite pour Chroma à faire euh, en électricité ou en froid, mais, comme je vais l'orienter euh, chasseur de boss, il y a des chances que je l'oriente froid. Oh, c'est mieux contre le de boss. Bah disons qu'il a moins de malus. alors tu te mets devant mais tu tombes pas et tu tires sur les gens qui sont devant et les gens qui sont derrière voilà ou alors tu fais savoir devant ah. ah aïe et fait le ménage ah mais là ils sont arrivés en vague de 30 bien alignés bien groupés les éclairs en chaîne c'était Oh des beurs Ah mais j'ai qu'à y aller en opérateur moi c'est vrai j'ai naïf, c'est le passée sous le, le rover pirateur. Vous ah m'écrasez ah. pas hein je suis sur la route Non on m'a écrasé Ah il <rire> ah, y a un bug je te vois en dehors de ton Warframe ah, ouais, bah, hein, Allez, on force un peu, on y est prête. <rire> <rire> la, la brouette qui du mal. Excellent. Ouais, mon amplificateur a gagné un niveau. Oui, si je suis niveau 29 en caméra. Mon au niveau 2. Bonjour, vous êtes mort. Bonjour, vous êtes mort. C'est ça C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. ça devait être un trou mort. y a des Excellent work Tenno. Et ah puis tu, tu choisis méditer Donc de mémoire c'est un mélange entre du rescue et de l'espionnage. l'espionnage Du respionnage. Ah oui, c'est la fameuse quête avec Simaris et... et Ordis et compagnie, c'est ça T'as l'air con Florian Non, il y a des gens La discrétion c'est quand il y a personne pour dire que tu es là. Il est mort, c'est un procécuteur. <rire> Il y a un procécuteur sur le passage. C'est pas grave. Ah, c'est tout. Je un peu plus. Oui je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. T'as l'air un peu loin derrière. Oui, mais je suis pas tombé. C'est cela. Dieu, comment faire Je mets je chemin en sens inverse. Tu montes mmh. Tu sais des... parce que je veux bien activer l'ascenseur mais si c'est pour que tu restes en bas. Euh... Non, non, non, non, non, Oh Bombard en plus Je suis pas équipé Bye bye Comment Je il nous il appelle a ah, On a, a boost d'argent pendant 25 minutes C'est ça que j'ai dû ah, trouver tout à l'heure Ah bon, On l'a pas trouvé voilà, donc là faut scanner Donc t'as on scanner euh, oui J'envoie des fake news à la tronche des ennemis Ils ne résiste pas Je voulais l'appeler plus t -t clic mon... mon bâton aussi à un moment, j'hésite avec ça Allons-y, extrayons le nitin. Mobile défense. Ah puis en plus mobile défense. Oh, bon tu te mets dans un coin et tu meurs pas. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Il reste tu... plus que 36 minutes pour la faire. La feste... Oh non Je pense que je suis qu pas la Terminal spotted. Ça fait du coup, les. Mais... Attends, on but le joggernaut avant peut... Oh Elle est plus que quelque chose alors, Il y a que ça qui marche avec eux. Ah. Oh Et où Il est parti. <rire> qui c'est qu'on voit des lasers depuis l'étage le... Et hey, maman. Ouais, en plus, les noirs une warframe déjà euh, patatée, toi. Donc, tu vas pouvoir la modérer. Euh... Hein et et, et vite, lui, un ennemi vite. On un multiplicateur. Oui <rire> c'est l'attaque chargée sur la rapière. Elle a une allonge. Quoi Bah, c'est une feinte, en fait. Mmh. Du coup elle a une allonge mmh. J'ai l'impression d'être passé dans une faille euh, spatio-temporelle Alors.. Le camage va. Ouais. Par contre, faut le scanner avec le scanner de Simaris. Euh. Ah Attends. Oui, mais si t'as pas le scanner de Simaris, ça marche pas. Mais comment là le scanner de Simaris ouais, Mais t'as un scanner tout. Voilà, il est un, un scanner de, scanner de Par contre, il faut chercher avec le scanner de Simaris, faut pas chercher avec le scanner normal. Alors je vois des machins. Il m'a ouvrir la porte que j'ai eu le chercher moi aussi. Quelle impatience. Bon bah ça ne devait pas être lui. Oh il est plus loin. On commence ça tout ta J'ai gagné 63 phone XP. Ça t'autorise du tout On a gagné 2000 5000 The hunt is on, Tanner. The synthesis scanner is detecting a potential target. Use it. Search for traces of the target. <rire> Elios a one shot l'eximus. A notre niveau, Liu, aussi one-shot beaucoup de choses. Ouais, bon, bah du coup... Petit échange rapide et puis c'est bon ce soir.